Et eh bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Désolé il a pas d'éclairage, il a pas de softbox, y a pas de lumière, y a rien les gars Vous savez on est en train de torcher tout simplement la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2 Et je vous sors ces vidéos justement bien après, durant le mois d'octobre Voilà pour un petit peu faire patienter tout le monde et se remémorer ces moments incroyables en bêta On est sur la map Museum, euh, Museum en tout cas je sais plus exactement le nom euh, de la map Mais c'est un musée, un magnifique musée avec beaucoup d'œuvres d'art, ça fait plaisir, on est en... en en domination, et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. J'espère que vous allez mettre le pouce bleu. Bienvenue à vous en tout cas si vous me découvrez. Et puis si vous me découvrez pas, bienvenue à vous également. Ça fait plaisir. Une map qu'on n'a pas encore faite durant euh, ces précédentes vidéos de la Betaille. Oh mince, zut de flûte. Toujours avec ma magnifique petite M4, j'ai des petits défis. Des petits défis à réaliser, bien évidemment. Il faut que je fasse deux kills encore avec euh, mon arme secondaire et un kill avec ma termite euh, ce qui va être un petit peu complexe. Ce qui va être un petit peu complexe, les qu'il a la termite... Euh... Oh, oh je suis pas l'un des meilleurs. Et puis cette map aussi, euh, c'est quand même une map à assez longue distance. Donc au pistolet, mon arme secondaire, ça va être assez cocasse. Un... Voyez-vous ce que je veux dire Voyez-vous ce que je veux dire J'aurais dû prendre une grenade flash. Ah putain, ils prennent C. Moi je m'en fous, je vais prendre A. J'en ai rien à faire. T'inquiète, t'inquiète. On va jouer domination. On est là pour jouer objectif quand même. Euh, du coup, j'ai. Du coup j'ai la réponse à ma question, on est bloqué niveau 30, voilà puisque je suis niveau 29, bonjour, ça arrive, regarde bien, regarde bien, ça va aller très vite, bonjour, voilà, donc on est bloqué niveau 30, on est bloqué niveau 30, je vais le répéter autant de fois qu'il le faut. Et c'est bien dommage, hein. mais c'est normal aussi hein. Après voilà, euh, c'est aussi le côté rassurant Parce que c'est vrai que j'avais zappé ce détail Mais les niveaux qu'on a, on va tout perdre en fait Dès que le jeu va ressortir euh, à la fin octobre là Quand le jeu va sortir on sera niveau 0 Alors c'est très bien hein, évidemment, parce que sinon euh, Ça pénaliserait euh, ceux qui n'ont pas précommandé Ou qui n'ont pas joué à la bêta Mais du coup c'est vrai que ça m'a fait un choc Ça m'a fait un choc quand KevKevco me l'a dit J'étais en mode, ah tout ça pour ça. Parce que je me souviens, j'étais en train de flex et je disais à Kevco que euh, j'avais plus de niveau que lui et tout. Puis après, il me dit « Ouais, mais dans tous les cas, euh, on reviendra à zéro, quoi. » Pardon de quoi <rire> Ouais, bah c'est normal, hein. Totalement normal. Non, mais en tout cas, voilà. Comme d'hab, c'est que de la régalade. Euh, je suis sûr que je voulais dire un truc. Parce que forcément, entre les deux dernières vidéos que vous avez vues et celle-là, il s'est passé du temps, il s'est passé quelques games, quand même. Euh... Pas bah, toujours, les seuls bugs qu'il y a, c'est les bugs de crash, quoi, hein. Le jeu qui crache mais bon vous voyez quand même la fluidité de ce bordel Est-ce que je vais vous proposer un beau gameplay Je suis pas sûr, je sors mon pistolet Rien à foutre Ça me cherche Léos. Hop là, paf Y'a personne Je veux jouer au pistolet maintenant, j'en ai rien à foutre, je suis là pour rigoler Ok j'ai compris Pistolet Get! Oh dommage! Oh dommage! Je voulais me le. Je peux pas être au four et au moulin! Je. Voilà, à un moment donné il faut. Boire ou conduire, il faut choisir. Je peux pas faire les deux. Parce que j'ai pas le droit. Je pourrais, mais j'ai pas le droit. On n'a pas le droit, hein. À la limite boire de l'eau, mais on n'a pas le droit de boire en conduisant d'ailleurs. Petite parenthèse, voilà, euh, ça fait plaisir. Get! Touché! Merde! Coulé. Marafraga Premier kill. Avec l'arme secondaire. Je sécurise. Je sécurise. Je sécurise. Je sécurise. Allez, on sécurise. Voilà, c'est pas c'est pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de série de points, moi, quand même. Hein. Je suis tellement nul. Je suis devenu de plus en plus nul, quand même. Plus je joue, plus je suis nul. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est censé être l'inverse, pourtant. Je commence à me rouiller. Il y a un gars, là, derrière le mur, là, je le sais. Putain. <rire> Qu'est-ce qu'il veut, lui ah putain, il est bon lui. Il joue à cache-cache. Voilà. Voilà mon pote. Allez, je prends le pistolet. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. Ah Je pensais qu'il venait derrière. J'ai eu peur. J'ai eu peur au premier degré. Bon, c'est vraiment pas fameux. Hein. C'est pas fameux ce que je vous propose. Euh, j'ai fait le défi là, de jouer au sniper là. Enfin le fusil tactique MK2 euh, terrible Terrible parce qu'on peut pas augmenter le MK2 De manière perso Durant cette bêta c'est assez terrible Donc du coup il faut utiliser le, la MK2 de base Et la MK2 de base elle fait que des marker donc vraiment galère Galère de jouer avec Mais pas impossible Oh oh oh oh oh, oh Gauche droite droite gauche je ne sais plus mon cœur balance On va se détendre tout de même Bref en tout cas voilà euh, j'ai hâte de vous lire J'ai hâte de voir vos commentaires euh, Clairement moi, ça me fait plaisir parce que c'est assez, c'est pas que c'est original mais Les vidéos là que je vous propose comme dit je les tourne vraiment Durant cette bêta Et je ne m'en occupe pas et dès que la bêta sera terminée Je vais m'occuper voilà de, de De vous faire les, les vidéos et Phase Ouais mes couilles sur ton front aussi euh, Tant que tu es moi je suis quoi moi je suis euh, Je suis euh, la team Adven La Adven family ouais Moi salut tout le monde c'est Diablo X9 Mes couilles Bon je reprends le pistolet Voilà Et eh ben voilà j'ai fait mon, mon mon défi Donc là je dois, j'ai plus qu'à faire un kill à la termite Ah Mais quoi Mais qu'est-ce qu'il fait monsieur Ah mais il fait rien il monte Ok j'ai rien dit je pensais que ça campait Je pensais que ça campait mais ça campe pas Ça va en vrai j'ai vu des tweets et tout Il y a des cheaters machin Enfin c'est toujours le même qui râle hein, Skyros et euh... <rire> En vrai moi je suis pas, pas encore tombé sur des cheaters Pourtant je peux vous dire que bon On y a joué hein, quand même hein Et on est que samedi au moment où je tourne là ah ça c'est un cheater ça On va regarder la keycam Ça c'est un cheater je reconnais Regardez Il m'a vu là à travers le mur Tac Visée automatique Ah il a cheaté lui Moyen quoi hein. Non mais c'est vrai j'ai vois beaucoup de gens Qui pètent un câble et tout euh, Qui disaient que la première bêta Sur console était mieux Je sais pas quoi Bon moi du coup j'ai pas joué à la première bêta sur console Moi la première bêta Pour moi c'est celle là euh, Que je joue depuis jeudi Sur et ici Oh attends regarde Oh putain Je veux faire un kill à la thermite J'en ai rien à faire parce que je fais un kill à la thermite et je passe niveau 30 instantanément hein. Voilà moi j'aimerais faire les, les, les défis On est là pour s'amuser Voilà de toute façon le but c'est pas de faire un, un ratio de malade Le but c'est de s'amuser donc voilà je vais faire les défis C'est rigolo et puis ça fait de l'XP Comment ça on perd bravo regarde Hop là Touché Ouais Let's go Ça c'est fait mon pote Ça c'est fait mon pote Bon bah voilà tous les défis ont été accomplis Ça c'est cool Hop Ah très bien je pensais que je pouvais faire mon Yamakasi Finalement je ne suis pas hit the road. Niveau 30 Niveau maximal Let's go <rire> L'attaque 56 débloquée. L'avion d'assaut débloqué Et je crois que Voilà silence de mort C'était ça ce qui m'intéressait le plus Silence de mort débloqué Oh là là mon pote On va se régaler euh, Durant les derniers jours qui nous restent On va se régaler Regarde bien Bouge pas Très bien formidable formidable ce qui se passe putain il y en a il fait un 18 euh... on a vu Regio là il doit faire un, un bon score genre il doit être mort 3 fois ou 4 je pense je pense hop des déos ah oh, j'aurais pu mettre silence de mort attendez bougez pas bon la game va se finir de toute façon la game va se finir mais comme ça j'oublie pas hop silence de mort t'es où ah t'es là voilà comme ça j'aurai silence de mort quand je serai mort justement L'ennemi s'empare de bravo, regarde C'est faux C'est faux Bon la termite elle sert, euh pas la termite La, la grenade sensorielle Elle sert absolument à que dalle hein. Wesh Wesh il y avait un leurre Il y avait un leurre, il y avait un faux Un faux soldat Il a quand même réussi à se faire douiller le con Hop la viseur fixe hein. Je déteste les joueurs qui sont viseurs fixes, de toute façon regarde. Les joueurs ils savent même pas jouer, voilà malgré tout. Hein, ils sont tellement nuls ceux qui se mettent coucher et qui attendent viseur fixe. Ah là là, quand c'est pas les cheaters. Hein Skyrose. <rire> ah bah voilà. T'as vu ce que tu méritais de toute façon. T'as vu ce que tu méritais de toute façon. Bonjour. Ok. Bah ouais, mais je regardais pas où il fallait aussi. J'avais le viseur là où il fallait mais je regardais pas. Je faisais semblant. <rire> oui mais je pouvais rien faire Ça ce qui est chiant comme dit c'est que tu peux pas tout de suite te relever Tu peux pas tout de suite euh, tirer comme tu veux euh, Et bah ben, c'est très bien comme ça Ça t'évite de faire de la merde Même si vous avez vu ça m'empêche pas de le faire mais... mais voilà Faut un petit peu plus anticiper quoi Bon pensez vous que je vais réussir à faire un petit enchaînement Juste avant la fin de la vidéo ou c'est mort C'est mort c'est complètement mort C'est complètement mort les gars Bon c'est pas grave Et hey, on va dire que je vous ai proposé différents types de contenu sur trois maps différentes, sur trois modes de jeu différents si je ne m'abuse, et euh, qui plus est, euh, bon, euh, de manière différente euh, niveau gameplay. Voilà, la salope Regarde bien. Personne n'avait vu venir celle-là. Bah ouais frère je me couche juste devant lui quoi À un moment donné je pense que le destin nous a rapprochés On est fait l'un pour l'autre Ok j'avoue C'est qui qui m'a buté Oh Ian Pascal. Bon écoutez je vais lui faire une demande d'amis Je pense qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre Bah oui il faut commencer amicalement d'abord Puis après on pourra très bien embrayer euh, Et passer à pauvre cadavre. Voilà j'ai servi absolument à rien Le score est absolument déplorable Mais je pense qu'on s'est quand même bien amusé Je pense qu'on s'est bien amusé On gagne c'est l'essentiel je veux dire, à partir du moment où je suis dans une partie, enfin, dans, dans une équipe, c'est forcément mon équipe qui va gagner parce que je suis euh, un des piliers, un des piliers, finalement, euh, de l'équipe. Hein, si vous regardez, je suis, euh, bah, je suis un pilier, je suis pile au milieu, frérot. <rire> je suis pile au milieu. Que demande le peuple Je ne sais pas. On était contre la phase, de hein, toute façon, comme vous pouvez le constater. Voilà, à un moment donné, euh, pourquoi tergiverser, j'ai envie de dire. Bref, le niveau 30, en vidéo, on l'a fait, et ça, c'est cool. Voilà, euh, on débloque tout ce qui me fait plaisir, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai des défis bonus maintenant Faire 5 éliminations en prenant appui Trop bien Faites 5 éliminations avec votre arme secondaire Et là sur armement Ah dommage ça j'ai pas euh, Mais j'ai il y a des classes prédéfinies qui le proposent Il y a des classes prédéfinies qui le proposent Les gars je vais faire durer la vidéo Voilà euh, On va faire une deuxième partie On va faire une deuxième partie Un match à mort par équipe Sur cette map là Qu'on a déjà fait il me semble dans la Première vidéo que je vous ai proposé euh, Voilà comme ça, voilà, ça ça permet un petit peu de se rappeler Surtout que là c'est un match à mort par équipe ça devait être une domination L'autre fois je pense je ne sais plus Je ne sais plus on va faire ces défis voilà 5 éliminations En prenant appui facile il suffit de camper LOL je rigole vous allez voir du très beau gameplay Et euh, Une arme secondaire En, équipant, en, en utilisant surarmement J'espère qu'il y a une classe prédéfinie Qui le propose parce que sinon j'ai l'air con Sinon c'est pas grave on ira se faire foutre Après c'est marrant parce que l'xp qu'on va gagner L'XP bonus bah, va être dans le vent, puisqu'on est bloqué niveau 30. Qu'est-ce qu'il y a Tu as un petit problème, ma petite plan plante C'est une très belle plante, elle a besoin de lumière évidemment pour s'épanouir. C'est faux, c'est une plante en plastique. Alors là, c'est surarmement. Surarmement, ouais, mais c'est un fusil quoi, ça un fusil à pompe. Ça, c'est pas surarmement. Je l'ai dans le cul là. Hein. Bon, bah, je vais prendre la classe prédéfinie là. Et on va jouer pompe pompes hein, comme des salauds. Ah, ouais. Oh, je me fais déjà flash, C'est C'est quoi cette histoire? Hop là, regarde, je prends appui. Je prends appui, j'attends. Oh putain, j'aurais vraiment dû rester pour le coup. Je voulais pas camper, mais j'aurais dû rester en fait. J'aurais très clairement dû rester. Ok. Alors, attends, ça va, ça va aller très très vite. Hein. Enfin, tu prends appui comme ça, t'attends qu'il vienne. T'attends qu'il vient Parce qu'il va venir, il va forcément venir. Oh putain ça me vise Contact Allez J'aime pas camper Au secours D'accord Ok, pas plus de 5 secondes hein, au même spot hein, parce que sinon euh, je me dégoûte Malade lui Bonjour y a quelqu'un Oh purée je suis un dauphin Ouais bon c'était pas le meilleur truc mais <rire> c'est pas grave euh, Bon bah très bien Ah voilà regarde 1 2 D'accord. Évidemment quand je vais y aller Regarde bien. D'accord. C'est horrible de prendre appui comme ça. J'avais juste à attendre Je ne sais pas être à... Je ne sais pas attendre. Je ne sais pas attendre. Je, je n'arrive pas. Je suis, je suis impatient. Voilà, je suis impatient. Je suis un, un rusher, you know. Euh, I'm an Englishman in New York. Là il va s'en passer des dingueries là. Hein. Attends, bouge pas. Ah merde, c'était pas la tout que je voulais, bon c'est pas grave. Get <rire> je suis un bâtard, je vais. Je vais utiliser un mec AFK pour faire mon défi tu sais. Bon, premier kill euh, euh, euh, euh, en prenant appui. On peut aller là Non pas du tout, c'est dommage. Tac, je peux me mettre là peut-être. Ah voilà, il y a des lâches. Je prends appui. Nice. Deuxième kill en prenant appui, pas mal. Un petit troisième là par ici. Un petit troisième par ici. Voilà le troisième. On attend sagement. On attend sagement, ça va venir comme des petits pains ou comme des chocolatines hein, pour les sudistes, bien sûr. Je vous aime les sudistes, sauf sur la route et euh, et aussi parce que vous dites chocolatine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas être parfait. Comme moi. Ok. Ça va venir par derrière là je pense non Si regarde Que Nenni Que Nenny y'a plus personne en face Où, où ils sont Où ils sont les loulous Y'a plus personne ou quoi Ça se passe comment Bon bah on va camper hein 3-6 Trickshot Le trick shot de la mort messieurs dames Par contre j'utilise cette classe pour utiliser mon arme secondaire euh, donc 1 euh, On va essayer de jouer Au popompe Le pompompe le pompompe Y quelqu'un là. Hein. On va essayer de pas se foirer. À Regarde. Allez bout. Voilà, très bien. Drone allié déployé. Bombardement stratégique, on approche. Juste au-dessus de moi. On va essayer de faire ça bien. Ah oh, purée de pommes de terre. Comment il a pu me trouver lui Ok, euh, le drone Bah je vais reprendre ma classe à moi parce que clairement ça me fait vraiment chier euh, Donc voilà plus que 2 kills en prenant appui Tout simplement c'est vraiment une très très bonne game encore une fois Voilà qui fait plaisir messieurs dames Attendez regardez bougez pas Allez prends appui Oh Ah Ça m'a visé là Bonjour Je ferme la porte hein, parce qu'il y a du courant d'air Oh bah je rouvre Comment c'est possible Je ne sais pas. Ok. Tain, en fonction de là où tu spawns, tu peux pas prendre appui vraiment euh, n'importe où, genre. Genre là, tu peux même pas. Bah ouais, mais c'est nul. C'est nul ce qui se passe, messieurs, dames. Hop, une petite grenade de tenso qui ne sert à rien encore une fois. Parce que vraiment, ça capte absolument personne. Hein. Bon là, il y avait personne, hein, mais... Euh... Voilà, par contre, moi pour me faire repérer à cause de cette merde là-haut là, hop, y a plus. Ça dégage. Ah non, mais s'il est encore. Dégage Ah, t'as le seum hein Ah, t'as le seum hein Oh, je panique. Je panique Je paniquais depuis un an et demi d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, disons deux ans. Non, je sais plus. Ah Allez Excusez-moi, c'est gênant. Bonjour Plus qu'un kill accroupi, non, deux kills accroupi. Comme ça là, regarde. Oh putain, heureusement que lui il était au sniper. Oh, oh regarde. Attends. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Plus qu'un kill en étant. Euh... En étant. Euh... Hein, tu m'as compris Comment on dit Cramponné finalement. Cramponné, c'est le bon mot, je pense. Genre en prenant appui. Bah là, il fait un petit peu blanc quoi. A défaut de fer noir. Hop. Très bien. C'est un cadavre. Allez, venez. Est-ce qu'on peut prendre appui Oh. Je suis un boss. Je suis un boss. J'ai le défi, là Yes, j'ai le défi. Défi réussi, vous avez terminé. Élimination avec appui. Donc là, il faut que je fasse avec mon arme secondaire, avec euh, surarmement. Oh là là, magnifique. Mais euh, malheureusement, euh, bah, malheureusement, je crois que je n'ai pas de classe avec sur un moment. Enfin, si, le fusil à pompe, quoi. Ah Qu'est-ce que tu veux C'est quoi le problème Let's go Bon, il y a quoi maintenant Bon, bref, euh, bah voilà, bah, je vais m'en occuper évidemment euh, plus tard. Waouh C'était cool C'était cool, cool, cool, cool J'adore ce jeu Et le pire, c'est qu'ils ont remis l'élimination finale, tu vois. Donc là, on voit mon skill à l'état pur, le dauphin qui plonge mais c'est surtout, ça fait plaisir de revoir les éliminations finales comme avant. Alors il y a toujours les actions de la partie quand il se passe quelque chose. C'est pas toujours vraiment au point. Mais en tout cas, pour l'élimination finale, le fait que ça revienne concrètement bien, bah c'est cool. Ça fait plaisir. Bref, les amis, vous avez kiffé cette vidéo Ouais Non, arrête. Bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. N'oublie hein. pas le pouce bleu, ça fait très plaisir. Le petit commentaire également. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si tu me découvres à travers celle-ci, n'hésite pas à regarder parce que je fais pas que du Call of, bien évidemment. Bien au contraire, même d'ailleurs, je fais beaucoup d'autres contenus. Voilà c'est tout c'était ma petite promo Comme la promo niveau 30 <rire> Salut salut ciao tout le monde